Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve euh, pour une nouvelle vidéo Ça y est, les vacances ont commencé, il fait bien chaud dehors euh, Petit clin d'œil, j'ai fermé les volets parce que sinon on crève de chaud Mais ça on s'en fout, vous partez peut-être en vacances euh, Vous partez euh, soit à la plage, soit euh, en, dans les montagnes, je ne sais où euh, Où que vous alliez, j'espère que le temps sera euh, parfait et qu'il fera bien beau, bien chaud Sinon, euh, vous, quand vous partez euh, en voyage, souvent vous emportez votre téléphone portable et euh, ce qu'on déteste le plus quand on part en vacances, c'est bien de tomber en rate de batterie. Moi ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est 7 astuces euh, pour euh, augmenter et prolonger en fait j'ai envie de dire l'autonomie de votre téléphone. On commence tout de suite par la première astuce. Et oui, en effet, la première astuce, la voilà, celle à laquelle on pense peut-être le plus souvent. Euh, c'est euh, tout d'abord bah, couper le Wifi hein. quand on n'est pas chez soi et qu'on n'a pas besoin du Wifi autant complètement le désactiver donc comme ça vous allez euh, dans vos réglages, vous désactivez tout de suite le Wifi comme ça votre téléphone ne cherche plus des points Wifi et comme ça vous économisez de la batterie on continue aussi avec les données mobiles vous savez euh, euh, le petit euh, 3G ou 4G ou, ou Edge qui a marqué en haut à droite qui en fait permet la connexion à internet quand vous n'êtes pas chez vous et ben bah, ça aussi vous pouvez le désactiver et l'activer ponctuellement quand vous avez besoin de faire une recherche sur internet ou qu'une application demande des ressources internet quand vous n'en avez pas besoin, si vous voulez vraiment une meilleure autonomie n'hésitez pas à le désactiver on continue avec euh, le troisième euh, élément de connexion euh, le plus souvent, euh, c'est le Bluetooth euh, euh, utiliser euh, le plus souvent dans la voiture, par exemple pour mettre euh, un kit main libre ou utiliser par exemple pour euh, mettre euh, et envoyer du son euh, sur une euh, station euh, de musique. Là aussi, vous pouvez peut-être le désactiver pour essayer de grappiller quelques pourcentages de batterie. Euh, tout simplement dans les réglages, euh, vous désactivez le Bluetooth. On passe tout de suite à la deuxième astuce. Et oui, la deuxième étape cette fois-ci, c'est euh, dans le cas où vous relevez vos mails euh, sur votre téléphone portable, bah là, soit vous désactivez euh, bah, le, le fait de relever euh, vos mails, donc euh, vous décochez et vous faites euh, manuel euh, pour pouvoir euh, tout simplement relever vos mails manuellement, le faire euh, quand vous, vous le voulez, ou encore euh, réduire le laps de temps euh, de récupération de mails, c'est-à-dire que souvent sur les téléphones il y a marqué 30, 20 minutes, 10 minutes, 1 euh, heure euh, de Heures même euh, pour euh, le... ce qui va permettre en fait à, au téléphone de relever les mails euh, à, à, à des minutes bien précises, euh, et là vous pouvez aussi le désactiver. Plus le laps de temps sera réduit, euh, plus le laps de temps, pardon, euh, sera euh, long et plus vous économiserez de la batterie. Et ça, c'est pas à négliger quand on sait que le push, c'est ce qu'on appelle la, la récupération de mails instantanée, ça consomme énormément de batterie. Et cette fois-ci, on passe à la troisième astuce. Euh, c'est-à-dire réduire la luminosité de votre téléphone portable. Quand on sait que les smartphones aujourd'hui ont des écrans qui sont de plus en plus grands, là, il est vraiment important de faire attention à la luminosité et aussi au capteur de, lumin... de luminosité, je vais y arriver, ambiant. C'est-à-dire que vous avez souvent sur votre téléphone un petit capteur qui vous permet de capter la luminosité euh, autour de vous, et qui permet en gros d'adapter la, lumi la luminosité en fonction euh, de l'endroit où vous vous trouvez. Cette fonctionnalité, elle peut être désactivée, parce que si on ne la désactive pas, il euh, bah, y a un capteur qui reste tout le temps allumé, et ça, ça consomme énormément de batterie et d'énergie. Donc Vous pouvez désactiver euh, ce capteur et ensuite adapter la luminosité en fonction de votre extérieur. Manuellement, vous le faites, par exemple, s'il y a beaucoup de soleil, hop, vous mettez la luminosité au maximum. Et si vous, avez, vous êtes dans un environnement assez sombre, n'hésitez pas à réduire cette luminosité. Et on continue avec la quatrième astuce, ça va super vite, attention. Euh, donc on, là, dans cette quatrième astuce, je vais vous proposer en fait de réduire le temps d'affichage de votre téléphone portable. C'est-à-dire euh, réduire euh, au minimum euh, le, le laps de temps où en fait l'écran va pouvoir s'éteindre. Je m'explique plus clairement. Euh, par exemple, euh, si euh, votre téléphone, euh, quand vous ne touchez plus, l'écran s'éteint au bout de 15 secondes, bah là, vous allez pouvoir économiser vraiment beaucoup de, de batterie. Par contre, si euh, quand vous ne touchez plus à l'écran de votre téléphone, vous vous rendez compte que votre écran s'éteint au bout d'une minute ou deux minutes, là, c'est pas très économe en énergie, alors ce que je vous propose c'est d'aller dans vos réglages toujours et d'essayer de, de, de, de prendre en fait, le, le temps le plus court, c'est-à-dire euh, je pense que le minimum ça doit être 15 secondes sur les téléphones Android euh, et là vous économisez un maximum de batterie. Et ça y est, on est à l'étape 5. Euh, cette étape 5, en fait, euh, euh, je vais vous proposer de désactiver euh, la localisation sur votre téléphone. Euh, souvent, euh, des applications demandent une localisation euh, pour euh, fonctionner. Euh, je parle par exemple des applications euh, comme TripAdvisor, des applications qui permettent en gros de trouver des restaurants, des hôtels autour de vous, ou encore page jaune, la plus connue on va dire peut-être. Euh, donc, qui, qui vous demandent souvent euh, votre position et qui vous demandent euh, d'accéder plus facilement à votre position automatiquement. Cette fonctionnalité-là, vous pouvez la désactiver. Et dans ce cas-là, vous allez vraiment euh, avoir un gain euh, d'énergie euh, assez conséquent puisque euh, ces applications sont très gourmandes euh, et donc elles ont accès à votre euh, position euh, à chaque fois que vous lancez l'application. Euh, n'hésitez pas aussi euh, à désactiver donc, la, la géolocalisation et aussi à désactiver en fait les petites notifications qui arrivent souvent quand vous installez une application euh, qui vous rappelle par exemple pour des applications d'information qui vous donnent les informations euh, euh, de la journée. Euh, là, n'hésitez pas à le désactiver ou à le garder, mais dans ce cas-là, vous allez voir que l'autonomie réduit encore un petit peu parce que, voilà, l'application doit rester ouverte pour pouvoir accéder et vous envoyer des petites notifications sur votre téléphone. Du coup, euh, on se rend compte que ça use un peu la batterie. Et ça y est, c'est la sixième astuce. Euh, on continue avec bah, cette fois-ci. Euh, N'hésitez pas à euh, quitter directement vos applications. Quand vous croyez, par exemple, avoir quitté votre application, souvent, elle ne l'est pas. Elle reste activée en tâche de fond. Donc, n'hésitez surtout pas à les quitter euh, une par une. Euh, soit, euh, si vous avez un iPhone, à cliquer deux fois sur le bouton d'accueil et là, vous avez accès à toutes les applications qui sont encore ouvertes en tâche de fond ou sur les téléphones Android. Normalement, il faut appuyer sur le bouton d'accueil longtemps. Et là, vous avez accès à toutes les applications en tâche de fond. N'hésitez surtout pas à vraiment à les quitter pour, pour ne pas que votre téléphone soit toujours en train de charger des anciennes applications que vous n'utilisez pas pour le moment. Et ça, comme ça, vous gagnez un gain de batterie évident. Et cette fois-ci, c'est bien la dernière astuce de cette vidéo. Celle-ci est presque évidente, j'ai envie de dire. Euh, n'utilisez pas votre euh, smartphone ou votre téléphone dans des conditions extrêmes. C'est sûr que s'il fait moins 10, moins 15, moins 20 je ne sais pas où vous allez aller, hein. euh, si vous allez ou euh, sinon euh, sur la plage et que vous êtes en plein soleil, qui doit faire euh, sous le soleil, il doit faire peut-être 40, euh, un peu plus de 40 degrés n'utilisez pas votre téléphone, c'est sûr que votre téléphone n'est pas fait euh, pour fonctionner dans de telles euh, situations climatiques, n'hésitez pas vraiment à l'éteindre et à ne pas l'utiliser du tout puisque ça peut de même, euh, réduire l'autonomie de votre smartphone, mais ça peut aussi endommager votre téléphone. Alors là, vous auriez tout perdu, vous êtes en vacances, vous n'avez plus de téléphone, où va le monde Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo euh, remplie d'astuces. Euh, J'espère que vous l'avez aimé. Euh, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à euh, me rejoindre bah, sur YouTube et à aimer euh, mes autres vidéos que, que j'ai pu faire. Euh, N'hésitez surtout pas aussi à me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, euh, je suis assez présent sur ces réseaux sociaux, je mets quelquefois fois 2-3 petites astuces et puis 2-3 informations high-tech qui peuvent être sympas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être astuces, peut-être top happy, je ne sais pas, mais en tout cas passez de bonnes vacances et ça c'est bien le principal. Allez, à bientôt